Shalom Bien souvent, euh, les gens demandent à ce qu'on leur enseigne une prière ou bien à ce qu'on leur donne une prière à répéter parce qu'ils ont compris l'importance qu'il y a à prononcer en fait une prière. Alors, je crois que cette demande n'est pas nouvelle. Nous voyons les disciples eux-mêmes dans Luc 11, au chapitre euh, chapitre 11, versets 1 à 13, nous voyons les disciples eux-mêmes demander à Jésus de leur apprendre à prier « Seigneur, enseigne-nous à prier ». C'est sûr que euh, pour les disciples, la prière de Jésus était efficace et puissante et ses disciples l'ont vu prier. Ils ont ils ont eu, ce, ce, j'irais dire, ce spectacle de Jésus-Christ en prière, priant, parlant à son Père. Donc, l'enseignement en quelque sorte de la prière est un, est un domaine auquel Jésus va accorder de l'attention en formant ses disciples. Et euh, nous allons lire ensemble euh, ce, ce, ce chapitre 11 Luc 11 versets 1 à 13 parce que je pense que les Saintes Écritures parlent plus que autre chose Luc 11 Un jour Jésus priait en un certain lieu quand il eut fini un de ses disciples lui demanda « Seigneur, enseignez-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Jésus leur déclara, « Quand vous priez, dites, « Père, que tous reconnaissent que tu es le Dieu Saint, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain nécessaire. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui nous ont fait du tort. » et ne nous expose pas à la tentation. Jésus leur dit encore, supposons ceci, l'un d'entre vous a un ami qu'il s'en va trouver chez lui à minuit pour lui dire hey, « Hé, mon ami, prête-moi trois pains, un de mes amis est en voyage, qui est en voyage, vient d'arriver chez moi, j'ai rien à lui offrir. » Et supposons que l'autre lui réponde de l'intérieur de la maison « Ah, oh, laisse-moi tranquille la porte est déjà fermée à clé. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Eh bien, je vous l'affirme. Même s'il ne se lève pas par amitié pour les lui donner, il se lèvera pourtant et lui donnera tout ce dont il a besoin parce que son ami insiste sans se gêner. Et moi, je vous dis, demandez et vous recevrez. Cherchez. Et vous trouverez Frappez, elle on vous ouvrira la porte car quiconque demande reçoit qui cherche trouve et l'on ouvrira la porte à qui frappe si l'un d'entre vous est père donnera-t-il un serpent à son fils alors que celui ci lui demande un poisson ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf tout mauvais que vous êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus Forte raison. Donc, le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent En fait, on peut dire que deux choses sont claires ici. Mais c'est une prière efficace, elle peut être apprise. Et la deuxième, c'est que l'environnement d'apprentissage efficace de, de, de la prière se situe dans un contexte de là hein? Enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Donc, ce verset 1 de ce chapitre nous donne une grande connaissance de la relation entre Jean Baptiste et ses disciples comme Jean a enseigné à ses disciples on ne voit pas du tout dans le Nouveau Testament que Jean était un formateur d'hommes euh, pour les choses spirituelles ou un grand homme de prière on ne voit pas ça il ne nous est pas rapporté cela pourtant la relation de disciples est si importante car elle, euh, elle montre en fait euh, plusieurs choses D'abord, une communication de l'expérience entre le maître et le disciple. Disciple, en, en, en traduction euh, simple, courante, veut dire apprenti, tout simplement. C'est-à-dire qu'un apprenti apprend en travaillant et il travaille en apprenant. Et il a au-dessus de lui un maître qui lui montre euh, comment faire le travail de la meilleure façon pour arriver à un chef-d'œuvre. Donc, la relation de disciple est quelque chose de, de très important, car elle, elle, elle suggère en quelque sorte une dimension de communication, de l'expérience, de l'apprentissage, avec une instruction sur en fait, les méthodes, sur les techniques à utiliser dans la prière efficace. Parce qu'un apprenti... Euh, qui apprend, il, a, il apprend de son maître tous, les, tous les, les trucs et les astuces, on va employer un langage moderne, pour faire le, le travail de la meilleure façon, avec la meilleure, euh, euh, la meilleure méthode. Donc la question se pose, est-ce que, est que vous voulez apprendre Et je pense que tout, ça, tout le monde, tout enfant de Dieu a ce désir de savoir bien communiquer euh, par la prière parce que la prière c'est une communication c'est une relation donc à ce désir de bien communiquer avec son père donc pour, pour prier il faut déjà en avoir le désir et et la deuxième chose c'est formuler ce désir par des mots et nous allons voir dans la suite la puissance de nos mots le deuxième point que nous allons voir, c'est la puissance de nos paroles. Regardez ce que Jésus dit au verset 2. Il leur déclara, quand vous priez, dites. Nos prières ont besoin d'être formulées à haute voix. Cela ne veut pas dire que la prière euh, du cœur ne soit pas entendue, mais nous avons besoin d'apprendre à prier à haute voix, d'entendre nos propres mots sortir de notre bouche, de ne pas craindre de les entendre parce qu'il y a une puissance énorme dans la, dans la parole. Nous sommes les enfants du Dieu qui a créé le monde par la parole, et qui tient le monde par la parole de sa puissance. Donc nous sommes des gens entre guillemets, de parole, Notre bouche a un poids, a une force, a une puissance. Il est dit dans les proverbes que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc Nous, nous savons que nos, que nos paroles ont un impact dans le monde invisible autant que dans le monde visible. L'art de la parole, en fait, c'est très important dans la pratique de la prière. Regardez le psaume 8 au verset 2, il est dit « par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. En quelque sorte, réalisez bien que nos mots, nos paroles constituent notre, notre force et notre puissance pour faire taire l'ennemi et le méchant. Donc, la, la manière, la façon dont, dont les paroles sortent de notre bouche a un impact dans le domaine spirituel. Il faut en être véritablement convaincu et conscient. D'abord, cela nous évitera de dire des paroles inconsidérées. Cela mettra une garde sur notre bouche. C'est David qui disait à Dieu, qui demandait à Dieu, « Mets une garde sur ma bouche. » En quelque sorte, ne laisse sortir que les paroles de juste... Alors nous, nous pouvons remarquer que Jésus est un exemple, en fait, c'est notre exemple parfait pour l'activité spirituelle parfaite dans la relation avec son Père et donc dans la prière. Alors si, si nous regardons dans Apocalypse 1, euh, chapitre 1, verset 16, on, Jean voit celui qui est comme le fils de l'homme, avec une épée à deux tranchants sortant de sa bouche. Dans l'Apocalypse, encore au chapitre 19 et au verset 15, il a pour nom parole de Dieu, toujours avec une épée tranchante, sortant de sa bouche, avec laquelle il frappera les nations et les conduira avec une verge de fer. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ et donc ce que voit l'apôtre Jean, c'est euh, la dimension de l'esprit tout est dans la dimension de l'esprit, il ne faut surtout pas prendre l'Apocalypse pour un livre historique et, et malheureusement, comme c'est trop souvent pris, comme un livre d'eschatologie, c'est-à-dire d'histoire de la fin du monde. Euh, c'est la révélation de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui soulève le voile et qui nous communique ce qui est dans l'esprit sous la forme d'images, bien sûr, que nous pouvons comprendre parce que les, ima les images... Sont, sont susceptibles, comme les paraboles, de nous faire comprendre des concepts qui sont quelque part indicibles puisqu'ils sont du domaine de l'esprit et non pas du domaine des choses naturelles. Donc en fait, Jésus frappe et règne dans l'Apocalypse par des, des paroles, les paroles qu'il dit. Il y a une puissance, il faut comprendre ça, qu'il y a une puissance pour la domination dans nos prières quand nous parlons efficacement. C'est nous qui exerçons l'autorité au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que nos, nos prières doivent être faites au nom de Jésus-Christ. L'épée qui sort de, de la bouche de Jésus, il est dit une épée à double tranchant. Et le mot qui est utilisé en grec signifie « rapide ». C'est-à-dire que les mots de notre prière vont être puissants, profonds, assisif, non répétitif, concentré sur le problème, ça va être rapide, direct, immédiat et efficace. Notre, notre force dans la prière, bien sûr, et notre engagement avec le Seigneur, dans, dans ce pourquoi nous prions, vont être en quelque sorte libérés par des mots. Les mots doivent contenir en fait toute notre, notre résolution, notre décision et euh, doivent être entendus par Dieu et aussi par le monde invisible qui, qui est témoin de notre prière. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 13, il est dit « Et comme nous aussi, nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans la parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Donc la parole puissante dans la prière, c'est le résultat naturel d'une foi, euh, d'une foi personnelle, explosive. Alors que libère nos mots Eh bien tout simplement la force, le règne, la domination l'exactitude, l'efficacité, la foi et une force de frappe pour les nations du monde. Christ en vous l'espérance de la gloire. C'est Christ en nous qui parle au travers de nous quand nous lui permettons que notre bouche exprime ces paroles de foi, ces paroles spirituelles qui vont être puissantes pour ramener toutes les nations sous la juridiction de notre Seigneur. Récapitulons, l'école de la prière nécessite de notre part un désir d'apprendre, bien sûr. Seigneur enseigne-nous à prier et ensuite... Connaître la puissance de nos mots, de nos paroles, la puissance de ce qui sort de notre bouche, lorsque vous prierez, dites. Shalom, à la prochaine fois.